Salut c'est Martouf, alors me revoici sur mon bout de rocher au soleil après un petit bout d'orage et bien aujourd'hui après avoir refait toute l'histoire de la monnaie nous allons continuer à développer, à revoir l'histoire de la monnaie nous allons voir un nouvel épisode sur le système qui est le plus courant actuellement qui est le système des banques commerciales associées aux banques centrales et et avant de commencer on va revoir un petit peu dans le passé, refaire un lien donc ça se complexifie toujours plus, on essaie d'aller toujours plus vite c'est parti, alors ça commence avec un système le plus naturel celui qu'on observe aussi dans le jeu de la monnaie celui que les anthropologues nous confirment c'est le don dans une communauté de confiance celui que tu pratiques certainement dans ta famille avec tes amis aussi, quand tu leur payes une tournée tu sais qu'en retour ils vont te payer une tournée mais parfois, il y en a un qui abuse, qui paye pas. Alors des fois, il a des bonnes raisons. Si c'est ta copine, « Bon, mon gars, je pense que tu ne vas pas lui en vouloir. » Par contre, euh, si y a celui qui n'en aime pas trop, si la confiance est diminuée, et eh ben là, exclusion. La confiance est rompue. Et quand la confiance est rompue, eh bien, il faut retrouver un autre système. Et là, on a vu qu'il y a des fois... Euh, juste une mémoire supplémentaire, dire tel et tel doit, telle et tel à telle et telle personne. Et ça, ça devient intéressant parce qu'on crée une monnaie scripturale, on crée une monnaie de dette, de reconnaissance de dette mutuelle. Et ça, c'est ce qu'ont fait les Sumériens, déjà en 3300 avant notre ère. Et ça marchait très bien avec des tablettes d'argile. Donc ils ont aussi inventé l'écriture, probablement avec ça. Chez les Phéniciens, c'était un empire commercial basé là-dessus aussi très forte utilisation de l'alphabet et puis avec des bâtons de comptage aussi on a vu que ça marche on peut faire des encoches sur les bouts de bâton un bâton chacun et on a notre contrat qui est créé la monnaie scripturale c'est un très vieux truc c'est ce qui vient en premier c'est pas ce qui vient récemment avec la technique les ordinateurs et finalement ce système marche bien mais il est détrôné par un autre système qui arrive et détrôné c'est bien le bon moment parce qu'il y a un trône, il y a un roi, il y a un, un chef de gang qui tout d'un coup a trouvé une technique qui permet de renverser complètement le système précédent donc c'est surtout euh, les chefs de gang qui avec sa petite mafia essaient de vivre sur le dos des paysans et ben ça marche pas très bien, pendant des siècles ben, ils sont cantonnés à des petits trucs et un jour il y en a un qui invente un super truc, il invente la monnaie, mais pas que la monnaie il va, au lieu de tuer les paysans, acheter leur récolte. Il va leur acheter leur récolte, mais les paysans, il ne va pas accepter tout seul. Il va accepter seulement parce qu'il y a un impôt en retour. Et s'il ne paye pas l'impôt, on le trucide. S'il n'y a pas l'impôt qui est payé, tu vas en prison. Donc, là, le Seigneur va créer le pouvoir de seigneuriage, le pouvoir de se servir dans un marché qui est créé comme ça, par cette obligation de payer l'impôt. Sinon, personne ne crée des techniques fantastique, personne n'essaie d'échanger avec ses voisins plus que nécessaire. On en a juste besoin pour échanger les matériaux nécessaires à construire sa maison, qu'on va tous construire ensemble, même quand on est dans le don dans un village. Et puis, euh, on ne va pas avoir euh, vraiment euh, l'envie de développer des trucs incroyablement plus que nécessaire à la culture, à cultiver son jardin, à avoir ce qu'il faut pour manger. Donc, euh, toute cette invention de la monnaie va créer une course, une concurrence, une économie de marché et l'envie d'être plus efficace pour pouvoir payer son impôt et être tranquille. Et gentiment, tout ça, ça se transforme, l'économie se transforme, les marchands deviennent puissants, et les marchands veulent aussi leur part de pouvoir dans ce truc. Et le seigneur, à force de faire la guerre les uns les autres, ces mafias ben, s'affaiblissent et les marchands deviennent de plus en plus forts parce qu'un marchand, il peut vendre peut-être à plusieurs seigneurs. Il y en a qui étaient futés et finalement, euh, ils s'associent. Et c'est là que la banque centrale est créée grâce à l'innovation technique du billet de banque où on peut avoir une dette j'ai prêté au roi pour qu'il la guéroyé et, et en échange cette dette j'ai le droit de la titritiser j'ai le droit de la transformer en petits bouts de papier que je vais distribuer avec une valeur et c'est le roi qui va devoir payer en dernier recours et on sait bien qu'un roi est très riche donc c'est toujours cette confiance voilà, on va savoir. donc la banque centrale est créée, ça a été arrivé une des premières grandes banques centrales importantes, c'est celle d'Angleterre. On a vu aussi celle de la Suisse qui est particulière parce qu'elle est en même temps étatique, en même temps une société anonyme. Donc on voit toujours ce rapport entre l'État et les gros marchands qui sont associés pour créer ces sociétés anonymes, et surtout celle des États-Unis, qui est très impressionnante parce que c'est vraiment une banque commerciale. Donc, le nom banque nationale est souvent faux. et J'ai pas parlé dans le dernier épisode, mais de la banque centrale française, qui est aussi très intéressante. C'est Napoléon qui a créé cette banque de France, mais qui en fait a été créée par des banquiers suisses, ou par un, en tout cas par les Pérégaux, qui venaient de Neuchâtel. Donc à Neuchâtel, il y a beaucoup de choses intéressantes autour de la monnaie. On reviendra plus tard. crypto monnaie à Neuchâtel, il y a beaucoup de choses en parlant d'un monnaie fondante avec Sylvio Gessel qui était aussi dans le coin. Et là, c'est les périgots, banquiers neuchâtelois, qui, à un moment donné, ont, avec d'autres banquiers, sont associés pour dire à Napoléon qu'il pouvait créer une banque centrale, la Banque de France. Et c'est aussi avec l'appui de ces financiers que Napoléon est resté au pouvoir, alors que pendant les dix ans avant, c'était un peu le chaos des révolutions, contre-révolutions, coups d'État les uns sur les autres, et des coups avec les assignats aussi, une espèce de monnaie... Euh, qui n'avait pas de base sérieuse, pas de dette dessous, qui était créée à partir de rien, les assignats, c'est la planche à billets à fond. Et ça, ça a perturbé toute la Révolution française, c'était vraiment un endroit chaotique. Et tout d'un coup, cette Banque de France, cette Banque centrale a réussi à stabiliser le système. Napoléon, donc c'est l'État, avec la puissance militaire, et aussi les financiers qui étaient derrière, qui bénéficiaient de ce système, donc l'ont favorisé. Donc on voit que c'est la conjonction de plusieurs sortes de pouvoirs qui fait qu'à un moment donné un système monétaire, un système économique se met en place et perdure. Donc là on est en plein système de banque centrale, maintenant c'est le quantitative easing avec les banques centrales européennes. Il faut savoir que les banques centrales se sont associées entre elles dans la banque des règlements internationaux qui est à Bâle en Suisse. Et c'est eux qui font par exemple les accords de Bâle. Donc c'est les banquiers qui vont faire des accords pour les banquiers donc c'est pas vraiment une autorité de régulation si en fait on peut décider nous-mêmes de ce qu'on veut faire ou pas donc là les banquiers centraux sont très forts mais leur pouvoir est quand même assez affaibli par rapport aux nouveaux banquiers qui ont débarqué les banquiers commerciaux et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode donc les banquiers commerciaux la banque commerciale elle est surtout attachée à l'économie de marché à pouvoir favoriser l'innovation et pour favoriser l'innovation, on a besoin de monnaie tout de suite. On n'a pas envie d'attendre qu'elle qu soit créée par une banque centrale, qu'elle soit distribuée, qu'on doive l'avoir. Le capitalisme, c'est capitaliser plein de monnaie pour pouvoir payer des, de l'innovation. Construire une usine, ça demande beaucoup d'argent. Alors, il y a un capitaliste qui a plein d'argent et qui crée. Mais tout d'un coup, la banque, c'est une innovation incroyable pour le capitalisme parce qu'on n'a pas besoin d'être déjà riche pour pouvoir payer pour Pouvoir investir, il suffit de prendre le risque de prendre un crédit. Je vais voir mon banquier, je lui demande Je veux construire une maison, j'ai besoin de 500 000 balles pour construire ma maison. Pourquoi pas Allez, un million. Voilà, ça dépend. Est-ce que j'ai l'air solvable ou pas Là, je pense que je suis pas habillé de la manière dont un banquier saurait vraiment me faire confiance. Donc, on revient toujours sur cette histoire de confiance. Donc, si j'avais mis une cravate, je suis super bien habillé, mon costard et tout, peut-être qu'au lieu de 500 000, j'aurais un million. C'est génial. Mais il vient d'où cet argent Certains vous disent, c'est ex nihilo, Ça vient de nulle part. Eh ben en fait, c'est comme avant. C'est toujours un contrat. C'est comme le bâton de comptage qu'on coupe en deux. Il y a deux parties. Et ben là, c'est un contrat. C'est un banquier qui te dit, tu as un compte en banque chez moi, en monnaie scripturale, et je te crédite ton compte. Je te mets un million sur ton compte. Génial. C'est une reconnaissance de dette de la banque. Et en échange, tu vas devoir travailler, tu vas devoir ramener ce million, plus les intérêts, parce que ça c'est pas gratuit non plus, hein. le banquier il va vivre des intérêts, donc à un moment donné il demande peut-être 2%, 3%, il faut savoir que les intérêts peuvent être simples ou composés, et si on ne les rembourse pas du début à la fin directement, ça crée des exponentielles, ça crée des fonctions mathématiques que peu de monde comprennent vraiment, nous avons un cerveau qui pense en linéaire. Un peu plus de ça, un peu plus de cause, ça fera un peu plus de conséquences. Si je vais un peu plus vite avec ma voiture, ça fera un peu plus mal dans le mur. Eh ben non, c'est pas ça, parce que déjà là, on est dans un autre type de fonction mathématique. Si je vais un peu plus vite, ça fera au carré plus mal quand je rencontre le rocher. Et l'exponentiel, c'est pire. Si un étang, chaque jour, double de surface... Les nénuphars qui couvrent un étang et double surface chaque jour ou une population qui grandit, double, double au début c'est rien, ça fait pas grand chose, on voit pas mais quand on est à la moitié de l'étang le lendemain, l'étang est complètement couvert ça va de plus en plus vite les exponentiels c'est incroyablement efficace et là notre cerveau comprend pas alors faut vous méfier parce que les intérêts du banquier si c'est des intérêts composés, c'est des exponentiels par exemple, 3% d'intérêts sur 24 ans, si vous remboursez pas au milieu, les intérêts composés font que on paye le double de la somme. Donc je rembourse mes 500 000, ben je dois rembourser 1 million alors que j'ai eu que 500 000. Ça, c'est une bonne manière de faire aussi de l'esclavage. Alors les banques commerciales, c'est génial. On peut créer des grandes quantités de monnaie. Bon, ça semble presque infini. Mais en fait, non. Non, parce que les autres pouvoirs, l'État et les banques centrales, ne voudrait pas. On veut bien qu'il y ait d'autres marchands qui s'occupent d'autres clients, et puis qui collaborent, mais aussi que chacun a sa part de pouvoir là-dedans. Donc finalement, la banque commerciale, elle, elle est soumise à la banque centrale. Les banques commerciales, entre elles, ne s'échangent que de la monnaie centrale. Donc, si je vais dans une banque, que je demande un crédit, j'aurai une reconnaissance de dette de la banque, qui est sur mon compte, et cette reconnaissance de dette, je peux l'utiliser pour payer plein de gens qui ont aussi un compte dans cette banque. Ailleurs, elle n'est pas tellement reconnue. Dans une autre banque, elle n'est pas reconnue, mais dans une autre banque, ils se font des compensations. Si je dois payer dans une autre banque, en fait, ça passe par l'intermédiaire d'une banque centrale. Donc, ça repart, avec l'exemple du franc suisse par exemple, ça repart sur de la monnaie ayant cours légal parce que l'état a décidé c'est très intéressant dans la loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement les moyens de paiement ayant cours légal donc les monnaies officielles ce sont les billets de banque les pièces et les comptes de la banque nationale suisse le reste ce n'est pas de la monnaie ayant cours légal donc ce sont des substituts monétaires, d'après ce que le Conseil fédéral de Suisse nous a sorti en 2012, en disant que créer de la monnaie, c'est un business comme un autre, et que tout le monde peut le faire, comme ouvrir un restaurant, c'est un business comme un autre, mais quand tu ouvres un restaurant, tu as le service d'hygiène qui vient de contrôler. Eh bien, faire de la monnaie, c'est un business comme un autre, mais il y a la FINMA qui vient de contrôler, donc l'autorité de surveillance des banques qui vient de contrôler, et tu, la FINMA t'oblige à avoir un compte à la banque centrale dans laquelle une partie de tes crédits, donc de ta création monétaire, est couverte par de la monnaie que tu dois avoir sur ton compte à la banque centrale. C'est après le système des réserves fractionnaires. Donc les réserves fractionnaires, c'est le fait que 2% et demi des crédits en Suisse doivent exister sur un compte à la banque centrale. Donc si une banque commerciale émet de la monnaie, elle doit préalablement en avoir sur son compte, donc elle ne peut pas émettre à l'infini. Alors avec et demi, ça fait que pour chaque franc suisse qu'une banque a sur son compte à la banque centrale, elle peut en émettre 40 qu'elle va pouvoir distribuer aux gens qui demandent des crédits. Donc ça, ça fait un ratio qui limite la banque centrale, que la banque centrale a un pouvoir sur la banque commerciale pour limiter. Ensuite, euh, j'avais brièvement parlé avant, il y a les réserves prudentielles. Ça veut dire qu'elle doit avoir des fonds propres suffisants en cas de krach boursier, si tout le monde se précipite pour absorber un peu et, et pas euh, que tout le système s'effondre, parce qu'il n'y a plus de monnaie. Si on n'a plus confiance en une banque, tout le monde se rue dessus. Et quand en fait, euh, tout le monde veut récupérer l'oeuvre en Suisse, parce que les 40 personnes veulent venir récupérer le franc suisse, parce que c'est ce qu'on leur a promis, c'est une reconnaissance de dette. J'ai sur mon compte à la banque centrale un franc suisse, j'en ai mes 40, et les 40 personnes vont vouloir le franc suisse. pauvre Donc le pouvoir de seigneuriage de la banque commerciale, c'est intéressant, parce que c'est ce qu'elle a pu créer comme monnaie. Mais alors ça, il ben, y a une limite mais on se rend compte que cette limite, elle est interprétée différemment. Alors déjà, la réserve prudentielle, c'est 8,5%, quelque chose comme ça, 8%, ça veut passer à 13%, c'est les fameux accords de Bâle qui sont discutés dans cette banque centrale, les banques centrales, qui est la Banque des Règlements Internationaux. Et ça, peut-être que c'est une limite, mais la Banque Centrale d'Angleterre a expliqué récemment que, en fait, cette limite, les banques, Centrale ne contrôle pas vraiment les banques commerciales, elles réagissent plutôt dans le sens inverse c'est toujours ça qu'il faut regarder, c'est que un système où une dette est un avoir on peut le voir dans les deux sens il y a une blague qui dit que si je dois dix mille balles à ma banque c'est moi qui suis dans la merde mais si je dois 10 milliards à ma banque et que je les rembourse pas c'est ma banque qui est dans la merde donc c'est toujours délicat et compliqué, il y a toujours beaucoup d'incompréhension. Donc là je veux bien le préciser, actuellement la majorité de la monnaie en circulation dans notre système actuel, c'est de la monnaie créée par le crédit bancaire, largement. Et en fait une banque quand elle fait du crédit, ben voilà elle fait des crédits, elle fait crédit, mais elle doit toujours avoir son ratio derrière, elle doit avoir ben, en Suisse 1 pour 40, c'est 2 et demi. Dans l'Union Européenne, c'est en moyenne 1%. Et dans les pays anglo-saxons, donc justement l'Angleterre, la Banque Centrale d'Angleterre, qui renverse un peu le système, ils ont 0%. Alors je vais expliquer après pourquoi. 0% comme au Canada, comme en Australie. Aux états unis ça dépend du seuil de, de crédit. Si tu prends euh, peu de crédit, c'est 0% pour les petits crédits. Et les gros crédits doivent être couverts à un certain pourcentage. Et là, on remarque que en fait, euh, cette cascade... Qui contrôle la cascade C'est d'abord la demande en crédit. Est-ce que c'est la banque centrale qui maîtrise les gens qui veulent construire des maisons Absolument pas. Donc, la personne qui veut demander un crédit, s'il y a une demande en crédit, s'il y a plein de gens qui sont enthousiasmés, je veux me construire une maison, je demande un million, et eh bien il y aura un million, un million, un million, un million, un million qui sont créés, et puis derrière, ben là, les banques vont mettre quelque chose sur leur compte, de la Banque centrale. Mais la Banque centrale, ben elle, il y a une masse monétaire limitée en monnaie centrale. Donc à ce moment-là, elle doit aussi augmenter la masse monétaire de la Banque centrale. Et qu'est-ce qu'elles font pour augmenter On a dit qu'elles achètent des titres. Alors il se trouve que peut-être qu'elles achètent des titres que les banques commerciales ont créés, avec on ne sait pas trop quoi des fois, hein comme la crise des subprimes, euh, tout ça. Donc c'est des titres qu'on vont aller chercher, on va les trititiser, on va les rendre en monnaie centrale, parce que c'est une dette qui devient un avoir. Donc on a des nouveaux billets, on a une nouvelle masse monétaire scripturale de banque centrale qui sert à compenser l'augmentation des crédits. Et finalement, qui tient le manche du couteau dans l'histoire ben, La banque centrale d'Angleterre nous le dit que ce serait peut-être plutôt les banques commerciales qui tiennent le couteau par le manche. La banque centrale ne fait que réagir à cette augmentation. Alors, elles croient maîtriser un peu des choses, elles en maîtrisent certainement, elles maîtrisent le taux directeur. Le taux directeur, c'est le taux à laquelle les banques commerciales peuvent faire des emprunts auprès de la banque centrale. Et en cascade, en fait, c'est ça, c'est la rémunération. Jusqu'à il y a peu, euh, si moi je décide, j'ai un billet, je vais dans ma banque, puis je dis « bonjour, j'aimerais faire un dépôt ». Ok on va mettre sur mon compte. Donc ça, c'est un billet, c'est la monnaie ayant cours légal qui va être transformé en substitut monétaire qui passe sur mon compte en monnaie scripturale. Et comme moi, avec ça, finalement, euh, je fais un crédit à la banque. Elle a une reconnaissance de dette qu'elle va me mettre sur mon compte. Elle me dit, je te dois 10 euros ou 10 francs suisses. Et ces 10 euros, je peux en tout temps aller les récupérer. Mais ce n'est pas sûr que je les ai, vu que la banque a moins... Que ce a. et c'est le risque du bank run, où tout le monde se précipite mais en échange de ce risque, je suis rémunéré ça veut dire que la banque va me donner un taux d'intérêt de 1%, 2%, 3% c'est génial mais il vient d'où ce pourcentage il vient du fait que elle, quand elle, elle a son obligation légale dans le système des réserves fractionnaires de prendre sa monnaie et de la mettre sur son compte à la banque centrale en monnaie qu'elle ne maîtrise pas elle-même et eh ben, elle est aussi rémunérée, et ça c'est le taux directeur, donc la banque centrale te donne euh, peut-être 5% et puis euh, ben, la banque commerciale te donne 3%, ce qui fait qu'avec le décalage, c'est son vrai pouvoir de seigneuriage c'est ce que ça lui coûte de créer de la monnaie, parce qu'elle va aller l'emprunter peut-être ailleurs et puis ensuite à la banque centrale, et ensuite elle le revend moins cher, c'est un revendeur de c'est une banque commerciale peut être vue comme un revendeur de monnaie centrale où elle la multiplie au passage, où elle multiplie les risques aussi au passage c'est de plus en plus compliqué, là j'espère que je t'ai pas perdu on peut le voir toujours sur de multiples angles c'est pas si simple à comprendre et c'est pour ça que des fois il y a des gens qui ne se comprennent pas qui pensent avoir compris le système, même au placé mais qui en fait n'ont pas le même discours et qui ne comprennent pas donc si tu as bien compris tout ce que je te dis dans ces vidéos, tu comprendras peut-être même mieux que 99% des gens et même que les directeurs de grosses banques ou les profs du Donc il y a eu euh, dernièrement une, une interview euh, avec un débat très intéressant entre deux Sergio, Sergio Rossi et Sergio Hermotti. Sergio Hermotti est le CEO de la banque UBS en Suisse qui est une des grosses banques internationales, des plus grosses banques du monde. Et Sergio Rossi est un professeur d'université à Fribourg, en Suisse, et qui, lui, est spécialisé dans la création monétaire. Et voilà que dans le débat, ils n'ont pas compris la même chose. Et l'autorité de la cravate, hein, celle que j'ai pas, ce qui fait que mon banquier, ben, il ne va pas me donner beaucoup de crédit. Et ben, justement, euh, là, on voit que qui croire dans quelle autorité Les deux Sergio, deux cravates, il y en a un qui dit. Celui qui a une banque, nous prêtons l'argent que nos clients nous confient. Et Sergio Rossi qui de l'autre côté dit « Non, non, non, vous faites du crédit. Ça veut dire que ce n'est pas un prêt, c'est un crédit. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la monnaie déjà là. Vous rajoutez une écriture, c'est un contrat. » Alors je me dis que un grand directeur de banque, un CEO comme Sergio Hermotti, il a certainement jamais compris son métier. Il est arrivé là, on lui a demandé de faire des trucs il était sympa et on est arrivé là, je ne sais pas trop comment, je ne connais pas trop son histoire mais il n'a certainement pas tout compris donc c'est juste génial, c'est un système qui s'emballe en roulime, qui fait des exponentielles, ce qui crée aussi toutes les crises écologiques parce qu'on nous demande d'aller rechercher toujours plus de ressources pour pouvoir rembourser ses crédits il faut toujours aller plus vite et ça on l'observe très bien dans le jeu de la monnaie la monnaie dette avec des intérêts à rembourser créer la monnaie en devant les rajouter alors il y a même des gens qui disent Vu qu'on crée la monnaie majoritairement par le crédit bancaire, ça veut dire que toute la monnaie, on peut dire toute la monnaie créée, pas comme ça, mais on doit en rendre plus. Comment en rendre plus si on n'a pas créé ce plus à rendre, avec les intérêts à rendre quand on fait un crédit Alors statiquement, effectivement, ce n'est pas possible. Mais dans le jeu de la monnaie, là, j'ai observé qu'en fait, c'était possible. Mais il suffit que l'économie tombe plus vite, plus vite, plus vite. Un billet peut circuler beaucoup plus de fois, beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, ben, il est utilisé plusieurs fois pour rembourser cet intérêt. Et ça, ben justement, ça nous pousse à la consommation, ça nous pousse à la production pour cette consommation, ça nous pousse à aller rechercher les ressources les plus gratuites possibles, qui sont les ressources de la nature. Donc on détruit de la nature une richesse naturelle, qui nous fait vivre en plus, pour pouvoir rembourser des crédits qui sont faits avec des exponentiels. Vous vous souvenez, les petites causes ont des effets grands et la lumière c'est un petit peu plus ça fait un petit peu plus pareil le quadratique du du bang quand je me fais avec ma bagnole et que je tape dans le mur c'est au carré et là c'est l'exponentiel c'est encore beaucoup plus violent donc c'est la violence de ces exponentiels qui fait qu'à un moment donné le système il n'est pas stable du tout et c'est pour ça qu'on a des crises de plus en plus fréquentes parce que quand on fait de la régulation, moi je suis ingénieur en télécom à la base, j'ai vu tous ces systèmes, on fait de la régulation, ben les exponentiels, on essaie de les éliminer parce que ça fait des systèmes pas stables du tout. Quand on essaie de faire un amplificateur, c'est l'horreur, il y a des trucs qui vont... On a un oscillateur après, ça fait un machin comme ça, on essaie de le réguler. Donc là, l'exponentiel là derrière pose de graves problèmes. Au début du système ça va, donc dans les 30 glorieuses, après les années 40, quand on a mis en place ce système, que c'était découplé du système or, on verra dans une vidéo suivante l'épisode suivant le système de Bretton woods à un moment il n'était plus lié à l'or et tout d'un coup on a pu créer avec des exponentiels beaucoup de monnaie donc on a fait une économie de marché florissante et en même temps on a commencé à avoir plein de problèmes écologiques et au début ça faisait rien mais plus ça avance plus ben les cracks sont récurrents violents plus on doit créer des quantités astronomiques de monnaie pour compenser pas grand chose donc là le système devient de plus en plus instable et Beaucoup de gens disent qu'il va péter d'ici pas longtemps, d'ici très peu de temps, ou pas. Ou les banques centrales, comme la Banque Centrale Européenne, n'avaient pas le droit de créer de la monnaie. Elles créent de la monnaie pour pouvoir compenser tout ça avec des milliards et des milliards chaque mois. Là, ils ont annoncé, en juin 2018, que ce serait fini à la fin de l'année. Quantitative easing, on ne fait plus rien. Donc il y a de la monnaie qui va disparaître. En général, ce n'est pas très bon. La Fed a annoncé la même chose aussi. Quand la monnaie disparaît, l'économie se contracte et c'est des crises aussi. Après l'austérité ça sert à rien pour relancer ce genre de choses. Il faut créer de la monnaie, mais créer de la monnaie d'une manière différente. Alors on verra aussi dans les épisodes suivants quelles sont toutes ces alternatives au système actuel qui, qui tout le monde le pressant, pressent et en très mauvaise santé et va probablement se casser la gueule. Les banques centrales ne maîtrisent plus rien, les banques commerciales font aussi ce qu'elles veulent, on voit, il n'y a plus de régulation qui se fait de ce côté-là. Ça bouge dans tous les sens, mais où va-t-on Alors on verra ça dans les, plus, les prochains épisodes, mais tout d'abord, petit résumé. Donc une banque commerciale, c'est une banque qui peut faire du crédit et qui avec ce crédit va créer de la monnaie, mais pas que, hein petite question subtile. Question de BAC, comment une banque centrale, comment une banque commerciale peut créer de la monnaie Elle peut la créer grâce au crédit bancaire, mais si elle achète des trucs, elle achète avec quelle monnaie Elle peut l'acheter avec sa propre monnaie Moi je m'appelle UBS, ma monnaie est largement reconnue, si je veux payer mes employés avec ça, ils sont contents. Si je veux acheter des trucs avec ça, ben, c'est une reconnaissance d'UBS, elle sera nettement mieux reconnue qu'une reconnaissance de Martouf. Euh, toi tu auras peut-être confiance en moi, mais il y a beaucoup plus de gens qui ont confiance en cette monnaie UBS Alors je pense que c'est une des manières aussi de créer de la monnaie, c'est de payer des gens, acheter des trucs, ou non acheter, acheter avec des reconnaissances de dette futures C'est un peu comme un chèque euh, Tant qu'il n'est pas encaissé, euh, je peux acheter plein de trucs avec des chèques, et puis euh, les billets de banque c'est des chèques en fait qui se baladent mais ils n'ont pas d'ordre dessus il n'y a pas le nom de la personne qui adresser ce chèque. Donc voilà, une banque commerciale, c'est ce qu'elle fait. Elle fait du crédit, elle crée de la monnaie comme ça. Mais elle a le système de réserve fractionnaire derrière, où elle est tenue par des réserves obligatoires, où elle doit avoir une partie de couverture. Comme la banque centrale a des réserves en or qui couvrent. Ça. Donc toujours le système d'avant qui couvre. Et puis, ben gentiment, on va évoluer, peut-être vers un autre système, le système des crypto-monnaies, souvent on demande qu'il soit un intermédiaire financier soit couvert par une banque commerciale, donc ça fait un intermédiaire de plus. C'est assez génial, hein donc on fait des cascades et chacun a son pouvoir et il faut trouver ben, quel est le système prochain qui va stabiliser les choses peut-être. On verra, c'est passionnant. Alors à bientôt